Bonjour Ariane. Bonjour Amit. Alors, ravi de vous retrouver. Euh, je rappelle que vous êtes la responsable de ce qu'on appelle l'estate planning dans votre banque, c'est-à-dire en fait responsable de la planification financière et patrimoniale. Alors jusqu'à présent, en tout cas dans les vidéos que nous avons réalisées ensemble, on a parlé euh, bah, d'outils de planification assez sophistiqués comme la donation, les achats scindés. Et euh, on en aurait presque oublié, le plus simple d'entre eux, c'est le testament. Peut-être rappeler tout de même à quoi sert un testament mais donc un testament, c'est un document qu'on rédige soi-même qui reprend ses volontés sur le partage de sa succession à son décès, donc à qui on veut que ses biens euh, soient attribués à son décès. Et donc c'est un document qui par définition va prendre effet à son décès, et donc ça présente deux grands avantages. D'une part, ça veut dire qu'on peut le revoir quand on veut le modifier, le supprimer, jusqu'à son décès. Et d'autre part, ça veut dire qu'on ne va pas se déposséder des biens de son vivant, on va, on va toute sa vie garder ses biens. C'est qu'à son décès qu'ils seront transmis et donc ça permet de conserver la pleine possession de ses avoirs. Alors certains se posent la question de savoir s'ils doivent rédiger eux-mêmes le testament ou faire appel à un notaire. Alors a priori, on pourrait se dire, bon voilà, euh, mes idées sont assez claires, j'ai fait des études, je sais rédiger, pourquoi est-ce que je ne le ferais pas moi-même le testament alors on peut le rédiger soi-même, hein. il y a différentes formes de testament. Il y a le testament holographe, le plus courant, qu'on écrit entièrement à la main, qui doit être daté et signé. Et puis il y a deux autres formes, il y a le testament authentique qui doit être passé euh, devant notaire. On dicte son testament devant notaire en présence de deux de témoins. Et puis il y a le testament international, beaucoup moins utilisé en pratique, qu'on remet euh, au notaire aussi en présence de deux témoins dans lequel on dit « c'est mon testament » et qui lui a l'avantage, si on a une situation euh, très internationale, de pouvoir s'exécuter directement dans des pays euh, qui ont reconnu la convention du testament international. Mais donc oui, on peut parfaitement rédiger soi-même son testament, Maintenant, euh, il faut, ça reste quand même un acte qui qu va avoir des conséquences très importantes et même si on est très intelligent, qu'on sait bien rédigé, on se rend compte quand même que c'est un métier euh, d'accompagner la rédaction d'un testament pour éviter des discussions d'interprétation, d'une part. Et d'autre part, si on a rédigé le plus beau testament du monde et qu'on l'a bien rangé dans le quatrième tiroir de sa cuisine, qui va garantir que le moment venu, il va sortir. On ne sait plus où il est. On ne sait plus où il est. Et donc, on encourage quand même vraiment euh, les gens qui ont, ont l'intention de rédiger un testament, se faire accompagner et en tous les cas, de le remettre après au notaire pour qu'ils puissent l'enregistrer au registre central des testaments et donc de garantir finalement le moment venu euh, l'exécution du testament. Alors Ariane, vu votre longue expérience dans le domaine, dans quel cas préconisez-vous de recourir à un testament alors, il n'y a pas de, de cas obligatoire où, où, où, voilà, où il faut toujours rédiger un testament. Maintenant, les situations dans lesquelles on rencontre le testament de manière plus fréquente, c'est typiquement quand, par exemple, on a des enfants on n'a pas d'héritier et on veut protéger le conjoint, par exemple, par rapport au logement familial, pour garantir qu'à son décès, le conjoint survivant aura la pleine propriété du logement familial dans son ensemble. En plus, on sait que dans les trois régions, entre partenaires, euh, le logement familial est exonéré de droit de succession, donc il y a un avantage. Une autre situation euh, tout à fait euh, fréquente et de plus en plus rencontrée de par euh, l'augmentation de l'espérance de vie, c'est pour faire un saut de génération. On vit de plus en plus longtemps et quand on décède à 90 ans, ben, les enfants, ils ont entre temps 65 ans, 70 ans, ils sont eux-mêmes en train de planifier euh, oui. leur patrimoine. Oui. Et donc on souhaite généralement à ce moment-là vouloir léguer directement à ses petits-enfants pour, un, leur permettre à eux de disposer d'avoir et d'investir dans la vie, et d'autre part, mais aussi de, on va pouvoir diminuer les droits de succession dans ce cadre-là. et J'imagine que dans le cas de Familles Recomposées, bah c'est quelque chose qui est... C'est banal aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a, a 30-40 ans, euh, le testament sera très très utile. Oui, c'est aussi un cas où on peut conseiller de rédiger un testament pour euh, deux raisons. Soit parce qu'au contraire, les deux époux sont tout à fait autonomes financièrement et qu'à son décès, on souhaite que euh, son patrimoine revienne à ses enfants, en ce compris du premier lit, et donc éviter des situations où le nouveau partenaire est en situation d'indivision avec les enfants du premier lit, ou au contraire, on veut protéger son conjoint, on veut tout léguer ou une partie à son conjoint euh, survivant, mais on veut garantir qu'au décès du conjoint survivant, ça revienne à ses enfants, en ce compris du premier lit. Et donc on fait ce qu'on appelle un deux legs, un legs au conjoint et puis un legs résiduaire à ses enfants. Ça, c'est le, le cadre des familles recomposées. Prenons un autre exemple à l'extrême, j'ai envie de dire. Cuide, si je n'ai pas d'enfant, est-ce que le testament a toujours une utilité Oui aussi, bien sûr pour soutenir par exemple une œuvre si on veut léguer son patrimoine à une bonne cause. Et puis si on a des parents plus éloignés ou des héritiers plus éloignés, on a aussi euh, le leg en duo dont on a déjà parlé qui est donc cette technique où je peux léguer mon patrimoine à une bonne œuvre et euh, à charge pour elle de restituer une partie à euh, des héritiers que j'indique et où du coup à Bruxelles et en Wallonie, il y a aussi encore en plus de soutenir une bonne œuvre, euh, l'avantage d'avoir un petit avantage fiscal. Alors Ariane, dernière question. J'ai bien compris en vous écoutant euh, l'intérêt, en tout cas, de recourir aux services, aux compétences d'un notaire. Euh, mais est-ce à dire que je peux tout faire Il n'y a pas de limite au niveau légal Oui, on peut prévoir tout ce qu'on veut, mais il y a quand même une limite majeure qui est la part minimum, qui doit revenir aux héritiers dits réservataires que sont les enfants et le conjoint. Merci Ariane. Bien, grâce à vous, j'ai retenu plusieurs choses. D'abord que le testament est un outil utile euh, qui reste extrêmement flexible et que vu que dans certaines situations il peut être complexe, mieux vaut se faire accompagner par un notaire. Merci encore. Merci Hamid.